girl yeah. How are you today I'm fine, I'm good, I'm pretty good Hey Comment allez-vous aujourd'hui On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne J'espère que vous allez bien, en tout cas je vais bien j'ai juste envie de dire un truc, bonne fête à tous les mamans, je vous souhaite tous une merveilleuse journée, à tous une belle fête parce que les mamans c'est important dans la vie. Du coup, bonne fête à toutes les daronnes, à toutes les mamans, à tout. qui sur vous en fait. Donc euh, voilà. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous dire un truc. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Du coup, let's go! Bon, euh, je vais vous parler d'une chose, on va parler un peu du corps de la femme en 2021 et euh, de ce qu'on montre. Donc. Alors déjà juste pour commencer, euh, le corps de la femme, juste ce titre est juste magnifique en fait, juste comment je trouve des, des inspirations à mes vidéos, genre euh, si j'ai envie de faire des vidéos, je fais mes vidéos. Là par exemple j'ai eu un envie de faire des vidéos, du coup je fais des vidéos. Donc voilà, euh, donc désolé ça fait déjà un mois que j'ai pas fait poster de vidéos et poster sur ma chaîne Du coup désolé, j'ai le bac de français, je suis en première à passer Du coup j'ai je privilège euh, ma, scola, ma scolarité avant tout Donc euh... Pour débuter sur cette vidéo, si je dis des bêtises et des conneries, euh, je suis désolée. Et n'hésitez surtout pas à me corriger en commentaire en fait. Parce que je peux, dire, je peux oublier deux trois informations. Donc s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre des, des choses en commentaire. Pour qu'on pour qu réalise, oui, qu réalise ça et qu'on ne fait pas des conneries. Du genre euh, Le corps de la femme Là juste pour commencer, le corps de la femme N'est pas ce qu'on voit sur Instagram Il faut arrêter avec ce projet là De moi je veux une meuf Gros cul, gros sein, arrêtez les gars Arrêtez le corps de la meuf Il n'est pas comme ça La meuf elle a des, des taches Elle a des boutons comme moi Comme vous, comme tout le monde On n'est pas parfait, on n'a pas une police Ok, il faut arrêter avec ce projet là De ouais moi je veux une meuf Faites du qu'elle ça fait à manger nanana, nanana, nanana. Il faut arrêter ça Ok les gens, arrêtez ce préjugé là Donc euh, c'est pas le même corps qu'on voit en réalité Mais euh, aussi, euh, j'aimerais vous parler d'une chose Le corps de la femme avant et après l'accouchement C'est pas du tout la même chose Du coup c'est un peu normal de voir, de voir son corps changer parce que j'ai euh, un peu vécu ça, pas vécu moi mais de ce que je vois dans mon entourage Du coup voilà et euh, c'est un peu normal que le corps change, que le corps évolue euh, Nous ne sommes pas tous euh, des Kendall Jenner, des Kylie Jenner en fait On n'est pas tous comme ça et on n'a pas tous euh, l'argent pour faire des gros culs, gros seins qu'on voit et tout Ça c'est totalement faux en fait euh, déjà juste d'après l'ONU Oh euh, purée il marche plus Donc pour moi il faut faire.. Pour moi il faut faire.. Pour moi, il faut faire une différence entre les réseaux sociaux et de ce qu'on voit à la C'est normal que c'est pas la même chose. Mais de ce qu'on voit à la réalité tout simplement. Regardez juste, par exemple, je vais vous montrer deux trois photos de Instagram de 2-3 filles. Et vous allez vous compte que euh, c'est plutôt grave. C'est pas plutôt grave, mais c'est juste la réalité. Et c'est comme ça. Il faut l'accepter. Par exemple, celui-là. Ou encore celui-là. Donc je vous mets euh, deux Instagram à suivre. Et que Ça m'a fait ouvrir les yeux lune une une s'appelle « Menteuse et menteur » et une autre que je vous dirai, juste je mettrai dans ma vidéo. Donc, euh, près, de 5, près de la moitié des femmes sont privées du droit à disposer de leur corps. D'après un rapport de l'ONU intitulé Mon corps m'appartient, basé sur une enquête réalisée dans 57 pays en développement. Ces femmes peuvent être notamment victimes de viols, stérilisation, forcée, subir à, euh, donc des tests de virginité, euh, mutilisation ou bien encore euh, génital fémini, féminine. Donc juste avec cette enquête, on réalise à quel point le corps de la femme, c'est un objet dans la société Juste avec ça, à quel moment on fait des tests de virginité juste pour prouver euh, une femme qu'elle est vierge ou pas C'est juste horrible, c'est juste horrible. Parce que à quel moment, euh, une femme, on prend une femme comme ça, et on dit, et toi, est-ce que tu es vierge À quel moment la femme n'est pas un objet moi, c'est normal d'avoir des défauts et des qualités. Faut juste l'accepter et arrêter de de, de. de trucs. Juste avec ces, ces publications que je vous montrais précédemment, on voit encore la réalité et qu'il faut arrêter avec ces préjugés-là. Donc, juste arrêter. Donc, voilà. En fait, aujourd'hui, le corps de la femme sera toujours une source de critique. Dans euh, notre temps, depuis le début, euh, depuis qu'on a commencé jusqu'à la fin, ce sera jusqu'à la fin du monde, j'ai envie de dire. Ce sera toujours une source de critique. Euh, oui, habite-toi comme ça. Oui, habite-toi comme ci. Oui, euh, ne, mets pas de ne mets pas de crop top. Sinon, les hommes, nanana. Euh, il faut arrêter. Juste, j'ai envie, envie de vous dire un truc. Habillez-vous comme vous voulez. Soyez-vous comme vous voulez. En fait, soyez vous-même. Les femmes avec qui je parle. Donc, arrêtez avec ce préjugé-là, ok, sir. Bon. En fait, je demande surtout aux garçons d'arrêter de critiquer les filles, parce qu'il y a deux, trois filles, elles n'ont pas confiance en elles, parce qu'elles voient des photos Instagram des meufs euh, vraiment très belles et leur confiance en soi, une fois ça monte. Du coup, je vous demande juste d'arrêter de critiquer ces filles, de, de, de rabaisser ces filles là parce que déjà elles se sentent pas bien de 1 et de 2 euh, ce n'est pas facile d'être une femme dans la société donc je vous laisse sur cette fin de vidéo c'était Yuna, Babangs en fait, que tu' love, ciao